Tu veux venir Bon, tu te décides, hein La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Vu la situation actuelle, cette phrase a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Et peut-être tu te dis euh, « Ah ouais, c'est trop vrai ». Mais à chaque fois que je la vois, je me dis « Mais c'est archi claqué, pourquoi vous repartagez ça ?» Bonjour, enchantée, c'est et je perds en l'humanité. Non plus sérieusement, voici enfin venue la vidéo que je vous tease depuis des mois qui parle de... Euh c'est très vaste. En gros, pour faire simple, on va expliquer comment vivre en harmonie. Oui, oui, je vais t'expliquer comment moi, l'ours associable, a appris à ne plus vouloir éclater la tête de tout le monde. Et c'est un grand pas quand même. Hein? Et oui, je sais, je suis encore à contre-courant, puisque la mode actuelle, c'est je suis égoïste et je suis trop contente de l'être. Mais on s'en fout. Vraiment, ce que je vais essayer de vous transmettre à travers cette vidéo, ça a totalement changé tout. Vraiment tous les pans de ma vie. Puisque le social, c'est un peu tous les pans de notre vie, en fait. Couple, famille, amis, travail, groupes sociaux, etc. etc. Évidemment avant de commencer la vidéo comme d'habitude on prend notre ego on va le poser ici, on le récupérera à la fin de la vidéo. Et ça va le faire Bon, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de HPI, d'intelligence, de culture générale, de QI, et un peu tout là, mélangé comme ça, avec une forte tendance de définir ces personnes comme supérieures aux autres. En vrai, une personne avec une grande intelligence, avec un QI haut, aura une façon très à elle de voir le monde, et aura des connexions différentes. Néanmoins, c'est pas dit que ça l'avantage forcément, et qu'elle fasse des grandes choses dans sa vie. Le problème avec tout ça, c'est que beaucoup, enfin que dis-je, toutes les personnes de cette planète, se pense plus intelligent que la moyenne. Mais en vrai on s'en fout si tout le monde se pense super intelligent, tant mieux, ça flatte l'ego, c'est cool, etc. Mais le problème c'est que ces gens qui se disent intelligents, ils se gênent absolument pas pour bâcher les autres et les traiter globalement d'imbéciles. Et c'est bien le problème avec la citation du début. La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront privées de réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Et si être intelligent c'était accepter la différence physique et cognitive Qui sommes-nous nous pour dire à quelqu'un toi t'es un imbécile vraiment qui personne parce qu'en fait vous avez tort et j'ai tort la vérité c'est qu'on a tous raison et qu'on a tous tort à la fois et toutes nos visions sont totalement biaisées parce qu'on vit les mêmes choses mais on ne ressent pas réellement les mêmes choses on peut vous et moi regarder un même film sans ressentir la même chose sans voir la même chose et je pense sincèrement qu'il n'y a rien de pire que de se sentir supérieur et qu'il a rien de pire que d'imposer sa vision à soi à l'autre et pour vivre en harmonie il faut déjà comprendre ça et je vous avoue que j'ai mis beaucoup beaucoup trop de temps à le comprendre. Nous portons tous un sac à dos de vie. Oui j'en parle tout le temps mais pour moi il est très important de le répéter pour comprendre l'autre. C'est un sac à dos propre à chacun et dans ce sac à dos on retrouve l'éducation qu'on a reçue, notre lieu de naissance, le milieu social, notre système cognitif, notre biologie, notre personnalité, notre vécu etc etc. Sauf on a un tout petit peu de tendance à oublier tout ça, à croire qu'on est tous similaires et qu'on porte sur le dos tous le même sac à dos. Ce qui induit que dans des situations de crise, on a tendance à être intolérant et dans l'incompréhension face à l'émotion de l'autre. Donc, du style, t'es là en train de parler avec quelqu'un, X ou Y personne, ça peut être ta meuf, ta famille, etc. Et tu fais une vanne ou tu fais une réflexion. Et la personne en face, elle se braque à mort et elle te dit genre, t'abuses. Genre, ça c'est pas drôle. Et toi, du coup, t'es un peu en mode, mais n'importe quoi, genre c'était juste une vanne en fait. Pourquoi tu t'énerves Et après, ça donne des embrouilles du style, ouais, pourquoi écrit l'autre folle là, Cette malade mental, etc. C'est psychophobe, arrêtez d'utiliser les termes de malade mental quand vous ne comprenez pas quelqu'un n'a pas de sens. Mais vas-y, c'est bon, t'énerves pas comme ça. Espèce de drama queen, là, t'en fais toujours des tonnes. L'incompréhension totale. Parce que vous, dans votre sac à dos, cette vanne-là que vous venez de faire, elle n'a pas de marqueur somatique négatif. Mais pour la personne en face, oui. Donc, en elle, ça va activer une émotion négative. Et, et du coup, elle vous le fait savoir. Et c'est déjà énorme que la personne en face vous le fasse savoir. Parce que beaucoup ne disent rien et encaissent. J'ai euh, déjà fait une petite vidéo sur les marqueurs somatiques, les émotions, les sentiments, etc., que je vous mettrai ici. En plus, elle est géniale, cette vidéo, et tout. Et tout. On remémore cette scène, donc on imagine à nouveau cette scène. Petite vanne, la personne en face, elle se braque, l'incompréhension de votre part, puisque à la base c'était pas le but, évidemment vous avez toujours envie de lui dire Mais t'es con quoi Mais ce coup-ci vous n'allez pas le faire. Quand il vous arrive une situation où vous êtes dans l'incompréhension, c'est-à-dire que vous êtes en mode si. Au lieu de porter un jugement direct, on essayait de comprendre les sentiments, la détresse de l'autre. Ouais, ça change totalement de la vague de l'égoïsme. Mais excusez-moi, si nous sommes dotés d'une intelligence si remarquable, pourquoi ne pas s'en servir pour aider l'autre Si vous vous sentez plus intelligent quelqu'un, soyez réellement plus intelligent et essayez de le comprendre au lieu de le rabaisser. Du coup, comme je vous le disais sur ma vidéo du changement ou même celle que j'ai fait la dernière sur le couple, qui est très très très très liée avec celle-ci, j'ai remarqué que le point de départ de quasi toutes les embrouilles, pour ne pas dire de toutes les embrouilles, le sentiment d'injustice et l'ego. C'est pour ça qu'on l'a posé ici l'ego là. Moi je veux pas qu'on s'embrouille. Je pense vous faire une IGTV sur le sujet mais grosso modo l'ego c'est la conscience qu'on a de soi. C'est en quelque sorte ce qu'on perçoit de notre personnalité. Et pour moi l'ego c'est un cheval. L'expression monter sur son cheval, qui veut dire s'énerver, je trouve que c'est bien, c'est genre tu montes sur ton ego et donc tu es énervé. Pour moi l'ego c'est une des pires choses que possède l'humain, vraiment. Et le sentiment d'injustice, en outre, c'est notre incapacité à accepter d'être le méchant. C'est le fait de ne absolument pas accepter ce que la personne dit sur nous. Comme si être méchant une fois déterminait tout le reste de notre vie, comme si l'acte primait sur le contexte, comme si nous n'avions aucun tempérament et que nous étions homogènes. Depuis enfant, on nous répète toujours, gentil comporte-toi bien, et du coup nous sommes tous le propre héros de notre propre histoire. Et quand celui-ci est un tantinet remis en question, on se braque, on monte sur le cheval et on part au combat, sans se dire une seule fois, et l'autre dans l'histoire. Est-ce que ça vaut réellement le coup Parallèlement, on apprend aussi que de se retirer du dispute et accepter d'être donc le méchant, c'est dans le fond être trop gentil. Sauf que être trop gentil, c'est ne pas être méchant. Vous voyez bien qu'on a tous tort et qu'on a tous raison, ça dépend juste d'un point de vue. Mais du coup, socialement, être trop gentil, c'est aussi mal vu. C'est ne être pris en considération et on sait que les gentils se font marcher dessus. Si je le dis de cette voix ironique, c'est que je trouve ça pété, mais j'y reviendrai juste après. Alors, dans notre vie, on choisit un petit peu un camp, mais c'est toujours le camp du gentil. Soit je suis le super gentil de mon histoire, je veux le bien de l'autre, j'accepte indirectement, inconsciemment de souffrir pour l'autre, de ne jamais réellement écouter ce que je ressens, j'accepte toujours de me sacrifier et de passer en seconde position, ou je suis le gentil de l'histoire. Je deviens donc égoïste parce que je n'ai pas envie de souffrir avec mon petit cœur. Je n'ai pas envie de me faire marcher dessus. Tellement je suis gentil, moi. Mais c'est par prévention, t'as vu Mais socialement, le dernier est vu comme le méchant. Du coup, c'est un gentil et un méchant. Mais évidemment, tout ça n'existe pas dans la vie réelle. C'est dans les films, dans les séries, dans le monde des bisounours. C'est dans un monde rempli de jugements qu'on utilise les termes de gentil ou méchant. Car dans le monde réel, nous sommes tous gentils et nous sommes tous Méchant. Et cet équilibre peut changer en fonction des personnes qu'on côtoie. Le respect qu'on a à leur égard. Avec certaines personnes, on sera totalement adorable, en admiration, très gentil, et avec d'autres, on se comportera comme des pauvres mères. Et ça, tout le monde. On est tous le méchant et le gentil de quelqu'un. Le méchant et le gentil d'une situation. Tout dépend des points de vue. Le problème, c'est qu'à cause des films, des séries, des livres, on se met dans une case et on crée des schémas toxiques de bourreaux-victimes, en pensant que la victime est toujours gentille et que le bourreau est toujours méchant, alors qu'on est tous des bourreaux et des victimes. Ceci est le début de nombreuses relations toxiques et de souffrance des deux côtés. Les méchants vont avec les gentils. Les gentils avec les méchants se créent des relations déséquilibrées. Et avec ça, on retrouve donc les citations du style « Ouais, les filles, elles préfèrent trop les bad boys ». Qu'on soit plus lent on doit tous apprendre à vivre ensemble, apprendre à ne pas écraser l'autre si on a un fort tempérament et apprendre à se faire entendre si on est un peu plus discret. Le début de ce travail se fait par nos propres comportements, il ne faut rien attendre de l'autre. Notre vie, notre histoire, notre héros, c'est nous, c'est pas l'autre. Exemple tout bête que j'entends mais trop trop trop trop souvent de la part de trop de mecs, l'ego toujours là, là. On le prend pas Je vais vous dire une vérité Qui va vous faire mal à votre ego On va parler du mec gentil Cette histoire là Moi je suis trop gentil, Je me fais écraser par les filles nanana. Donc il y a beaucoup de mecs Qui sont socialement moches Je dis socialement moches Ça veut dire qu'ils sont pas Dans les normes standards de la beauté Genre un mec socialement moche Ça va être un 3 sur 10 C'est pas moi qui définis hein, la, la beauté C'est pas moi Donc ce mec moche Va tenter de choper des meufs Qui sont des 10 sur 10 C'est à dire des meufs ultra canons Selon les normes standards Genre ça va être des avions de chasse Sauf que ces meufs Ne s'intéressent pas à eux. Et ils vont tomber dans ce qu'ils appellent eux-mêmes la friendzone. Elle va lui dire en mode <rire> « Non, tranquille, t'es Mims, mais c'est tout, tu seras juste mon poteau frérot. » Lui, il va dire en mode <rire> « Ok, mais tu sens dans le fond que c'est pas, ok. » Donc, à force de tomber sur ce genre de situation, ils vont commencer à penser et à se dire « Ouais, les filles, c'est vraiment toutes des garces. Moi, je suis vraiment le mec trop gentil. Du coup, je me fais tout le temps marcher dessus. » Ainsi, il va s'auto-qualifier de mec gentil. Et dans ce cas, pas de souci, mais ce même mec là, ce mec gentil, il ne va pas se gêner pour ne jamais calculer une meuf qu'il trouve moche. Il ne va pas se gêner pour faire la même chose. Évidemment, une meuf qu'il trouve moche, il ne va pas la calculer. Et même assez souvent, il va aller jusqu'à se foutre de sa gueule en disant « Ah, t'as vu comme elle est dégueulasse, celle-là, elle me drague, elle est trop dégueulasse !» Et ainsi faire vivre pareil, voire pire, à une autre personne. Tout en osant clamer haut et fort qu'il est trop gentil. Et que c'est pour ça que les filles, elles ne veulent pas de lui. Si tu étais un tout petit peu moins superficiel, frérot, tu trouverais sûrement une personne formidable. Et c'est un conseil non sollicité que je donne à tous les gens qui regardent cette vidéo. Arrêtez d'être superficiel et de juger sur le physique. Réciproquement, vous serez aussi jugé sur le vôtre. En fait, personne ne peut se permettre de juger sur un physique. Voilà, à la fois le gentil, à la fois le méchant d'une histoire. Mais dans sa propre histoire, le mec, sera le héros et donc sera le gentil. Pour reprendre ce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'amour, qui est ici encore une fois si vous voulez aller la voir après. Nous sommes dans une société où est mis en avant le couple hétérosexuel avec le genre homme plus le genre femme égal petit cœur d'amour, petit bébé, petit foyer, nananana. Na, na, na. Bon, vous savez. Donc une personne qui naît avec un pénis sera éduquée au genre masculin, c'est-à-dire à être fort, viril. On leur explique de ne pas être dans l'émotion, dans l'écoute, dans l'empathie. On leur dit que ça c'est un truc de pédé et que eux c'est pas du tout ça qu'ils doivent faire, eux c'est... Et si tu nais avec un vagin, on t'éduque au genre féminin, on te dit d'être belle, belle, belle, douce, coopérative et gentille. Sauf que vous voyez l'équilibre de deux personnes, genre et homme et femme, et je ne parle pas forcément que d'hétérosexualité, le genre homme va facilement prendre le dessus sur le genre féminin. Et c'est normal, enfin on nous dit que c'est normal. Et si je sais pas, il y avait un juste milieu. Nous sommes des êtres vivants et nous avons besoin de vivre en groupe. On forme ce qu'on appelle des structures sociales. Dans le domaine du social et dans d'autres domaines, on parle donc de quatre grandes interactions au sein de ces structures. Altruisme égoïsme, coopération et malveillance. Et chaque humain aura des tendances. L'altruisme coûte à celui qui initie le comportement au bénéfice du receveur. A l'inverse, l'égoïsme se fait au détriment du receveur et au bénéfice de celui qui l'initie. Dans la coopération, les deux partenaires sont bénéficiaires à un temps précis ou à différents moments. La malveillance, c'est les deux acteurs sont perdants. On parle aussi de comportement dommageable, de représailles. En vrai, il y a au taquet de comportements malveillants, genre je les analyse, et je me dis, ah mais en fait ça c'est ultra malveillant Ouais je fais des trucs chelous parce que les interactions entre les gens Je me dis, hum, hum bénéfice, nani, nana, hum, malveillant, hum, pas cool par contre, je ferme ma gueule, hein. je dis rien, c'est pas le problème, chacun ses problèmes. Conseil non sollicité, non merci. Vous allez me dire, évidemment, non mais Léa, il faut que tout le monde ait des bénéfices et qu'on ait une relation coopérative. Et oui, certes, c'est bien d'avoir les mêmes bénéfices, mais c'est bien d'avoir aussi les mêmes coûts. Et la coopération, en théorie, c'est limpide, c'est super simple, mais c'est hyper compliqué dans notre société. Je pars du principe où, quand je côtoie quelqu'un, cette personne doit m'apporter quelque chose. Et réciproquement, je dois aussi lui apporter quelque chose. Je ne sais pas forcément, je te donne un caillou et tu me redonneras un caillou un jour. Ça peut être du matériel, du psychologique, des services, du social etc etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une personne altruiste avec une personne égoïste, c'est de la coopération. Et la première chose très très très très dure à faire, c'est de remettre en question toutes nos relations et regardez si elles sont plus altruistes, coopératives, malveillantes etc etc. Qu'est ce que ça vous coûte d'être ami ou d'être en couple avec cette personne Soit on essaye de remettre de l'ordre, soit on l'accepte. Il y a des gens qui vivent très bien avec ça et je ne suis pas là pour vous dire ah là là vous Relations. Vous gérez vos relations comme vous le souhaitez. Et ça, je tiens vraiment à mettre un point dessus, je le répète à chaque fois. Mais je vous donne juste une autre piste d'exploration dans vos relations. Soit on part, surtout quand c'est nous toujours la personne altruiste. Mais c'est très dur de se placer sans ego Parce qu'on veut toujours, encore une fois, être le héros de notre histoire. Et c'est très dur de se dire, c'est moi qui bouffe l'autre c'est moi la personne toxique de l'histoire et je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est compliqué on peut dire ouais c'est moi qui fais toujours la vaisselle genre toi tu la fais jamais et c'est totalement égoïste oui mais c'est plus compliqué que ça parce que qu'est ce que fait l'autre à la place qu'est ce qu'elle fait d'autre qui lui coûte en temps pareil qui apporte des bénéfices à votre couple dans le couple il faut vraiment réussir à se détacher et prendre une vision plus globale se compléter la coopération c'est se compléter c'est apporter à l'autre ce qu'il n'a pas et recevoir ce que vous n'avez pas ça peut être encore une fois plein de domaines. Mais c'est pas forcément elle pourrait y dans pour dents. Dent. Et comment on sait qu'on est coopératif On se base sur quoi en fait Eh bien moi je vous dirais tout simplement sur l'émotion, qui est pour moi l'essence de l'humain. Quand tu ressens une émotion qui te dérange, il faut que tu l'exprimes, même si c'est dur. Si la personne en face te délégitimise en te disant n'importe quoi, t'en fais des tonnes, bon rigole, tu euh, prends tout mal, toi, tu devastes tout le temps, c'est déjà quelque chose que je pense que personnellement il ne faut jamais accepter. Face à ça, tu peux ravaler ta salive et dire, euh, pardon, tu es qui pour me dire que je n'est pas à être triste. Vous pouvez aussi hausser le sourcil en même temps. T'es qui pour me dire que j'ai pas à être triste Nos émotions sont légitimes. Toutes. On réagit tous de façon différente. Soit on décide de vivre avec des personnes qui ont totalement les mêmes façons de réagir, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas du tout le même sac à dos, mais ça aide à ne jamais partir au combat, à ne jamais trop s'embrouiller. Ça réduit beaucoup les rencontres et l'apprentissage. Ou bah, on remonte les manches et on se fait entendre, on débat. Évidemment, il y a des personnes avec qui il est impossible de débattre, avec qui on est sur des lignes totalement diamétralement opposées. On n'y va pas, genre on pas suicide non plus. Il faut trouver un juste milieu. Moi, il y a des gens avec qui je ne débat pas. Ils commencent à me parler, je tourne la tête et je dis, je n'ai pas envie de parler avec toi, point. Je m'en fous de ouf, je n'ai pas le temps. Avec des gens qui ne sont pas dans la coopération, qui sont juste à imposer leur avis. Moi, je vais imposer le mien. C'est genre un duel de titans, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps pour tout le monde. Pour moi et dans ma vision à moi du couple, une relation coopérative, c'est quand, à tour de rôle, nous avons le droit d'exprimer nos émotions. Nous avons le droit de ressentir des choses différentes. Et ça, qu'importe, notre genre. L'homme doit apprendre à écouter une écoute passive, juste écouter, sans jugement et sans vouloir tout le temps devenir un putain de chevalier blanc, juste laisser l'autre s'exprimer et ça c'est vraiment très très très très dur à faire quand on ne te l'a jamais appris et non ce n'est pas inné chez la femme c'est de l'apprentissage depuis notre plus tendre enfance. Comme je l'ai dit en live twitch et ça fait beaucoup rire de monde j'ai mis en place dans mes relations un système de feu comme chez les maternelles évidemment c'est quelque chose que je perfectionne au fur et à mesure parce que j'apprends en utilisant ça au quotidien et c'est vraiment hyper compliqué, c'est pas une variable, etc. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer la base. Les relations sociales sont très complexes et cet outil m'a énormément aidé. Imaginons, des fois, vous vous levez, vous êtes feu rouge, c'est à dire que vous avez pas envie qu'on vous parle, vous êtes bougon, etc., etc. Et des fois, vous vous levez, vous êtes feu vert, genre un rayon de soleil, vous êtes super content, c'est la fiesta. Une blague, un pic, une réflexion, une question n'aura jamais le même impact sur moi en fonction de mon feu. Quand je suis feu rouge, ça va être quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je me fais mal. Bref, quand je suis globalement en position de Faiblesse. C'est aussi un petit peu être au fond du trou. Je râle et je ne suis absolument pas agréable. C'est normal, c'est humain. Des fois on est feu rouge, des fois on est feu vert, des fois on est feu orange. Et ça, ça s'appelle l'humeur. Donc, je suis feu rouge. Je suis dans la cuisine en train de cuisiner et là, imaginons une personne arrive. Toute joie, pimpante des rayons de soleil. Ça me saoule. Vas-y, bah, si, j'ai pas envie de voir sa gueule, je vais l'envoyer péter. Sauf que la personne, elle va pas comprendre. Elle va se dire que je suis chiante, pas très agréable, mal polie. Du coup, le sentiment d'injustice naît. Donc, la personne va se sentir injuste. À attaquer et donc va monter sur son cheval et va partir m'attaquer. Une dispute va éclater et ça va creuser encore plus profond le trou dans lequel j'étais de base. Du coup je suis encore plus de mauvaise humeur mais comment lui en vouloir parce que la personne ne sait pas que je suis au fond du trou et c'est pour ça qu'il est important et primordial de réussir à exprimer ce qu'on ressent. L'autre n'est pas devin, on doit parler. Et ça, il faut arrêter ça. C'est un truc du genre féminin, de croire que l'autre va deviner en nous tel un livre ouvert. Non. Vous dites les choses avec des mots, vous verbalisez du mieux possible. Personne n'est magicien. Très important quand vous avez besoin d'exprimer votre émotion, votre humeur, etc. Il faut le faire avec une personne avec qui vous êtes en confiance. Parce que euh, certaines personnes qui ne vous respectent pas vont s'en servir pour le retourner contre vous. Et donc vont vous manipuler. Et ça, c'est un comportement malveillant. Et ça, c'est les personnes les plus horribles de la Terre. Si je suis feu rouge, c'est à la personne qui est feu vert de prendre sur elle. Et même si je la et réciproquement, si je suis feu vert, je dois prendre sur moi, même si la personne en face m'agace. Exemple basique, pratique, simple, efficace. Ton partenaire est stressé pour le travail. Donc toi, tu vas être un petit peu en mode ça va, t'as besoin de quelque chose, nanana. Na, na, na. Non mais t'es sûr. Mm -hmm, mm, mm, mm, mm. Non mais t'es sûr, hein, t'es sûr, hein. Là, ton partenaire va se retourner et te dire, euh, mais ferme ta gueule et dégage en fait. Et toi, injustement attaqué, tu vas te dire, mais pardon, moi je suis adorable, je vais t'aider. Sentiment d'injustice, monter sur son petit cheval et dire à l'autre, euh, tu te fous de moi. En en fait, je viens te voir pour savoir comment tu vas. Et toi, tu es en train de m'envoyer chier, mais tu te prends pour qui en fait Indirectement, tu vas enfoncer l'autre au fond du trou. A l'inverse, même si c'est très très très très dur, quand tu entends l'autre personne te dire ta gueule, tu ravales ta salive. Tu essayes de te demander pourquoi la personne réagit comme ça, et tu prends sur toi, oui toi t'es feu vert tu vas bien tu n'es pas en détresse l'autre en feu rouge ne pourra jamais faire ce que tu es en train de faire la personne ne peut actuellement pas prendre sur elle une personne qui insulte c'est une personne en détresse qui ne sait absolument plus verbaliser et ça ne sert à rien d'essayer de discuter avec il faut accepter l'émotion de l'autre même si c'est très dur évidemment plus tard quand vous serez tous les deux en feu vert et apaisé tu pourras lui dire ok j'aimerais bien revenir sur cette dispute j'ai pas du tout apprécié tu me dis ta gueule et du coup ça sera plus simple pour en parler et oui c'est très dur, mais ça doit vraiment aller dans les deux sens. La prochaine fois, ça sera peut-être toi qui va te coincer le doigt dans un tiroir et lui dire ta gueule. Et tu seras très contente que la personne n'insiste pas à ce moment-là. Ce genre de choses ne fonctionne qu'en collaboration. Ça va vraiment, je le répète, dans les deux sens. Tu n'es pas la psy de ton ou ta partenaire. Si c'est toujours à toi de prendre sur toi ou prendre soin de ses émotions, ce n'est absolument pas ton rôle. Sinon, tu peux être payé pour ça et faire assistante sociale. Bon, c'est très mal payé, mais bon. Et du coup, grande question, comment on fait quand les deux sont en feu rouge Eh bien, tu sors un taser. Non. Alors déjà, malheureusement, il faut accepter que... Même si c'est très dur, je vous l'accorde. Qu'en tant que femme, on aura beaucoup plus de facilité à apprendre sur soi parce qu'on est éduqué là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi et se faire marcher dessus. Ça veut juste dire qu'il faut aider l'autre à apprendre ce que nous, on sait déjà. Ce qui nous semble si simple et si basique, c'est un travail qu'on fait main dans la main. Déjà, il faut mettre en place ces mécanismes de feu. Et là, dans l'exemple, quand je vous le dis, ça a l'air super simple. Mais en pratique... C'est tellement, tellement, tellement galère parce que tu as la mauvaise foi, le sentiment d'injustice, la rage. T'as le petit cheval qui arrive très vite derrière, même quand t'es en feu vert. Donc déjà, de mettre ça en place et réussir réciproquement à plus ou moins l'appliquer, c'est déjà énorme. Ça prend du temps, mais tant que les deux, ils mettent du bon cœur, c'est déjà bon signe. À force, ça va ouvrir le débat, ça va ouvrir la communication, ça va installer aussi une grosse confiance parce qu'en fait, on va se montrer à l'autre dans l'état brut, sans masque, avec nos émotions, sans ego, sans tous ces trucs-là, genre juste... Nous. Et au fur et à mesure, ça va diminuer les disputes du quotidien. Après, encore une fois, si la personne en face, quand tu lui dis que tes feux rouge, en profitent pour t'embêter, faire chier, t'enfoncer encore plus profond, c'est un comportement malveillant. En fait, la personne qui fait ça ne te respecte pas, ne te prend pas au sérieux, t'humilie. Et ça, c'est pas bon signe. Le but de mettre les feux en place, c'est pas de se faire manipuler, c'est d'apaiser les tensions. Évidemment, essayer de limiter le fait de se retrouver en feu rouge ensemble. Évidemment, ça arrivera, parce que toi, t'es en partiel, lui, il a des trucs à rendre aussi. Et le mieux, quand vous êtes tous les deux dans des périodes de stress ou en feu rouge, c'est s'éviter tout simplement c'est pas grave des fois ça ne sert à rien de forcer les choses des fois on n'est juste pas bien évidemment dans ces moments là la mauvaise foi va dire mais eh on n'a qu'à plus jamais se parler au pire non c'est pas ça qu'on veut évidemment mais le but c'est éviter d'aller chercher euh, la crotte on s'évite et quand on sera en feu vert eh ben on reviendra l'un vers l'autre en fait il faut essayer de faire en sorte que la colère ne prenne pas le dessus parce qu'en fait du moment où la colère est présente c'est un sentiment qui est incontrôlable et là ça peut vite partir en vrille c'est compliqué dans ces moments là parce que c'est vraiment un combat à deux poneys moi j'imagine vraiment deux personnes à d'autres chevaux je vais vous faire un méga dessin je ça fait avec des lances et là t'es en mode gros combat fou, fou toi t'as dit ça toi t'as fait ça là. Et en fait tu fais tomber des choses ton cœur ta raison tes trucs et tout et t'es blessé Donc, ça fait que ton son combat est miné de choses et au fur et à mesure si on se dispute trop et on arrive plus à enlever tout ça et ce qui est par terre pour moi c'est la rancune <rire> c'est très imagé dans ma tête mais quand il y a trop de rancune etc bah, au bout d'un moment bah c'est juste du combat du combat du combat et puis ça avance plus ça devient toxique et c'est horrible mais le but c'est vraiment de chacun accepter l'émotion de l'autre à tour de rôle et d'en parler calmement le truc c'est que évidemment un feu ça peut changer d'un moment à un autre c'est-à-dire que Feu vert, tranquille, et là, trigger, hop, feu rouge. Et des fois, on devient feu rouge sans même le savoir et on peut pas toujours dire à l'autre, et eh, je suis feu rouge, et eh, je suis feu vert, et eh, je suis feu orange. C'est pas toujours obvious, c'est déjà pour ça, il faut vraiment très bien se connaître et accepter déjà nos propres émotions. Bon, évidemment, c'est la base. Avant de comprendre l'émotion de l'autre, il est important d'accepter nos propres émotions. On ne comprend pas toutes nos émotions, c'est normal. Et on ne peut pas contrôler nos émotions. Il faut arrêter avec cette mode de contrôler, il faut toujours être très heureux, etc. Non, c'est incontrôlable. Les émotions, il ne faut pas les contrôler, il faut les accepter et se dire, pourquoi j'ai ressenti ça, Attends ici. Essayez de les comprendre même si on les comprend pas toujours et vivez-la pleinement si vous êtes triste pleurez à mon coup écoutez des vieilles musiques et puis ça ira mieux luttez pas avec le ton la gestuelle les mimiques vous avez au bout d'un moment plus besoin de demander à la personne comment elle se sent mais j'ai appris quelque chose de très important récemment c'est qu'il ne faut pas imposer un feu à l'autre c'est-à-dire que par exemple vous allez voir quelqu'un et vous lui dites ah mais t'es feu rouge ou ah t'as l'air en colère et la personne elle vous répond mais n'importe quoi je suis pas du tout en colère mais d'un ton qui dit oui je suis en colère mais là vous faites ok et vous allez plus tard revoir la personne parce que ce n'est absolument pas le bon moment parce que la la personne n'accepte pas son émotion de colère, on n'en a même pas conscience et, et ne lui dites pas mais si regarde t'es en colère, ça se voit t'es en colère, t'es en colère. Vous connaissez tous ces trucs là on peut les éviter facilement. C'est de la pratique, ça s'apprend au fur et à mesure et logiquement au fur et à mesure ça ira. évidemment ça ne fonctionne pas que pour le couple, pour la famille, pour les amis, pour les groupes sociaux, dans toutes les relations humaines. Et c'est le sujet que vous m'avez le plus demandé sur Instagram, comment je fais pour ne pas prendre mal les réflexions sur le poids de mon entourage Parce que j'ai pris 15 kilos et évidemment j'ai entendu des échos. Et eh bien parce qu'en fait quand une personne me dit ah mais t'as grossi, ou x ou y chose désobligeante sur un physique, je la vois comme une personne mal dans sa peau, et donc au fond du trou. Clairement, je vois au fond du trou. Donc euh, en détresse, et donc feu rouge. Parce qu'une personne qui vous dit ça, c'est une personne qui a inconsciemment intériorisé des trucs, et qui se met déjà la pression soi-même, et qui du coup fait une projection de son propre malheur sur l'autre, parce qu'elle, elle vivrait trop mal d'avoir pris du poids. Enfin bref, c'est pas contre vous, hein. c'est elle-même contre elle-même. Alors que moi, je suis là, en face, tranquille, je suis bien dans ma peau, je suis en feu vert. Mon ego, dans ces moments-là, je le mets là loin de moi. Donc au lieu de m'énerver et de monter sur mon cheval, je vais avoir de l'empathie pour la personne en face. Comme je vois la personne au fond du trou, je n'ai absolument pas envie de partir au combat ou de lui lancer une pierre. Ça va juste l'écraser encore plus au fond de son trou et ce n'est pas le but. Néanmoins, évidemment, si cette personne fait ça trop souvent, je coupe le contact avec elle. Je veux bien prendre sur moi à vivre en harmonie mais je ne suis pas non plus un punching ball. Je vais essayer de comprendre pourquoi la personne pense ça en lisant mais pourquoi tu dis ça, qu'est ce qui te fait penser à ça, qu'est ce que tu ressens etc. Après c'est vraiment du cas par cas en fonction de la relation que tu as avec la la personne en fonction si vous êtes proche ou pas etc etc en fonction de si la personne veut bien ouvrir son cœur, si elle veut pas bah, je coupe contact et voilà. Mais après, je ne côtoie pas des personnes qui sont sur des lignes de course trop différentes de la mienne. C'est-à-dire que sur ma ligne de course, on ne bâche pas l'autre. Donc dans mon ouvrage, on ne bâche pas l'autre. Après, dans les relations familiales, c'est encore différent, mais j'ai coupé contact dans ma famille avec tous les gens avec qui on n'avais aucun point en commun. Ça veut dire que les gens de ma famille, même si on n'est pas forcément sur les mêmes lignes de course, c'est des personnes avec qui je peux communiquer. Ou si je ne le peux pas, eh ben, je prends sur moi. Parce que des fois, ben, pour faire plaisir à un tel ou un tel, ben, je veux bien prendre sur moi. Mais ça va dans la limite de ce que tu peux accepter, ce que tu ne peux pas accepter. Ça, ça pourrait être vraiment tout un sujet autour d'une autre vidéo. Et encore une fois, j'ai du respect pour moi-même et je ne me considère pas quand même punching ball. Le concept voilà c'est de vivre ensemble en harmonie. Malheureusement c'est un fait, et il y a des personnes avec qui on ne peut pas vivre en harmonie. Moi je me bats pas, flemme de me battre. Moi je jette l'éponge, je m'en fous. C'est main dans la main et si t'es pas ok avec ça, dégage. Je vais pas m'emmerder, je vais pas prendre sur moi tout le temps, je vais pas souffrir. Si t'es pas content c'est... Ciao. Après voilà, encore une fois, c'est ma vision à moi de la vie, de l'amour, des relations, etc. Ça se base sur mon vécu, sur des cours et sur de la logique personnelle. Je ne me sens pas meilleur que quelqu'un d'autre, je ne me sens pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. Genre chacun gère ses relations comme il le veut. Certains sont très bien, encore une fois, dans le schéma classique. D'autres le gèrent de façon totalement différente et c'est ok. Vous prenez le chemin que vous voulez, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Évidemment, je pense que mon chemin est meilleur que les autres, je récupère mon ego au passage. Mais vraiment, le principal, quelle que soit votre approche, vous seul, vous savez au fond de vous, si vous êtes heureux. Voilà, voilà Des sujets euh, que j'adore faire, mais qui sont longs et qui sont... Ah, ils sont convaincés aussi, j'ai beaucoup de choses à dire Si ça vous plaît, il faut savoir que je fais aussi des podcasts audio, ça s'appelle. Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas, c'est tout nouveau. Vous pouvez me retrouver aussi là-bas, et euh, vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur le Patreon, vous abonner à tous mes réseaux. Et vraiment, merci du fond du cœur de tous vos messages, de tous vos retours, etc. C'est juste... Waouh Je suis très heureuse de pouvoir partager toute ma passion avec vous, et vous êtes trop muls. Sur ce...